Haan, encore tué par Hydro. Il ouais, y a un type derrière, j'aurais pas dû recharger tout de suite. Ah, c'est encore Hydro. Toi et moi, on en a, on en a pas fini. un coup. Ah, c'est encore Hydro. Hop, je suis le seul et véritable hydrolien. Qu'on se le dise Brah Air <rire> force Je me suis déjà fait tuer par cette arme. Voilà ce que j'en fais moi des crapules. Oui pardon, je te laisse passer. What Oh là là je vous ai fait un petit massacre. Aïe <rire> Ça pouvait pas durer à être Vitam Eternam.